Les esclaves sont des personnes qui travaillent sous l'ordre d'un maître. Ce sont des non-citoyens. Ils sont plus de 100 000 à Athènes. Ils n'ont aucun droit et ils doivent obéir à leur maître. S'ils n'effectuent pas les hommes, ils risquent de se faire battre et maltraiter.